Monsieur le ministre, mesdames, messieurs les élus, le groupe Lyon citoyenne et Solidaire a voté contre le budget 2016. Nous voterons donc contre le compte administratif qui n'est finalement que la traduction et l'application concrète de ce budget. Je ne m'étendrai pas sur ce vote d'opposition, car il est hélas récurrent depuis 2014 et surtout cohérent avec les valeurs que nous défendons pour notre ville. Nous souhaitons en effet un développement des services publics de proximité plutôt que leur démantèlement, la protection de notre patrimoine municipal plutôt que sa braderie au plus offrant, une politique plus ambitieuse en matière d'économie sociale et solidaire, de lutte contre la pollution atmosphérique, une priorité donnée aussi à la petite enfance, l'éducation, la culture pour tous et une plus grande considération également pour nos aînés. Bref, nos projets pour d'autres villes sont divergents, ce n'est un secret pour personne, inutile de s'apesantir sur ce point. Autre raison de notre vote contre ce compte administratif, c'est que ce compte administratif, comme le budget d'ailleurs, entérine le fait que notre ville n'applique pas la loi PML en matière de gestion des équipements de proximité. En effet, le calcul des états spéciaux d'arrondissement, donc des budgets d'arrondissement présents dans ce compte administratif, eh bien, ce calcul devrait s'appuyer sur l'inventaire des équipements de proximité, inventaire que vous vous refusez, monsieur le ministre et maire, à faire voter, et ce, malgré la loi. Alors, faute de dialogue politique possible avec votre municipalité. Alors que nous vous alertons sur ce point depuis un an et demi sans avancer, eh bien, le Conseil du premier arrondissement m'a récemment autorisé à saisir le tribunal administratif. Cela vous fait sourire, moi aussi, monsieur Colomb, car je vous avoue que je n'imaginais pas alors saisir le tribunal administratif face à un ministre de l'Intérieur qui maintient sa ville hors la loi. Dernier point... Cet après-midi, comme lundi dernier d'ailleurs, vous avez introduit la séance à la fois en tant que maire, président de la métropole et ministre de l'Intérieur. C'est donc au ministre que je vais m'adresser. Depuis plusieurs années, des groupuscules d'extrême droite se développent dans notre ville, en toute impunité, malgré leurs agissements violents et délictueux. Cela a commencé par des locaux Soi-disant associatifs, des bars également, dans le 5e arrondissement, puis par des tags fascistes qui se sont développés de plus en, régul... de plus, en plus régulièrement sur les murs de notre ville. Aujourd'hui, ces groupuscules se déplacent de plus en plus régulièrement et font des descentes dans des quartiers ciblés, parfois le 7e arrondissement, parfois les Pentes ou le plateau de la Croix-Rousse. Ils défilent, ils intimident, il détériore aussi des locaux ciblés. Je pense à la Maison des Passages dans le 5e arrondissement, à la Plume Noire ou Radio Canu dans le 1er arrondissement. À chaque fois, ces lieux ont déposé plainte, ces structures également. À ma connaissance, il n'y a pas encore eu de suite à ces plaintes au jour d'aujourd'hui. Bref, les Lyonnais et les Lyonnaises subissent une présence toujours plus pesante avec une nouvelle action coup de poing ce week-end et l'occupation d'un immeuble vacant, 18 rue du Port-du-Temple dans le 2e arrondissement. Occupation revendiquée par un groupe d'extrême droite appelé Bastion Social, soutenu par le GUD, qui a donc investi les locaux avec le slogan « Du logement pour les Français ». Ce groupe communique allègrement sur les réseaux sociaux. Il appelle aux dons, il appelle au rassemblement et il appelle y compris au rassemblement depuis qu'un huissier de justice est passé ce matin, et j'imagine à votre demande, et c'est une bonne chose. Indiquant aussi qu'évidemment, ils ne se rendront pas. Alors, monsieur le ministre, il y a plusieurs menaces qui pèsent dans notre pays. Vous avez parlé du terrorisme tout à l'heure. Il y a également celui de l'extrême droite, et qui est grave. Alors le groupe Citoyens solidaire voudrait savoir comment, en tant que ministre de l'Intérieur, vous comptez combattre ces agissements violents, haineux, illégaux et xénophobes, y compris dans notre ville. Je vous remercie. Je voudrais dire un seul mot sur ce dont on a parlé, avec l'occupation d'un certain nombre de locaux par le GUD, donc groupement d'extrême droite. Évidemment, nous le condamnons, nous allons agir, nous le faisons par des voies légales. Mais peut-être la différence, c'est que nous, nous sommes toujours dans la légalité. Et donc, on ne peut pas d'un côté condamner les occupations sauvages et les squats, et puis de l'autre côté les encourager. Lorsque l'on veut être dans l'état de droit, il faut toujours être dans l'état de droit. Et moi, je peux vous dire qu'un certain nombre de discours, pour reprendre des termes haineux, violents, belliqueux, aujourd'hui amènent un certain nombre de jeunes à l'irresponsabilité d'un certain nombre d'actes. Et ce ne sont pas eux les coupables, pas ceux qui commettent les actes, ce sont ceux qui les ont incités à commettre ces actes. Et j'attire l'attention... Parce que dans les années passées en Europe, cela a conduit à de grandes déviances, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Italie, et ma génération se souvient encore de ce que furent ces dérives et elles ont été terribles. Donc. Voilà.